Gribes. je suis coach professionnel pour vous aider à retrouver un emploi qui vous correspond vraiment et réussir votre carrière professionnelle. Alors sachez que j'ai recruté plus de 400 personnes pour des entreprises de tailles différentes, sur des postes différents et j'ai également mené opérationnellement un service RH dans tous les domaines. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une question que les recruteurs vous posent très souvent en entretien d'embauche et qui pour beaucoup vous déstabilise ces questions concernent la rémunération et plus précisément le moment où vous arrivez au moment de l'entretien d'embauche sur quelles sont vos prétentions salariales. Question très classique évidemment mais qui n'est pas toujours évidente à répondre. Je vais dans cette vidéo vous donner quelques pistes pour commencer à trouver évidemment de bonnes réponses à apporter aux recruteurs puisque vous pouvez louper un poste à cause d'une mauvaise réponse, soit parce que vous seriez trop au-dessus, soit trop en-dessous de, de ce qu'on peut vous donner. Donc, quelles sont vos prétentions salariales Alors, la première chose à faire, avant même d'être venu en entretien d'embauche et d'avoir affaire à, à cette question, c'est déjà pour vous de regarder l'annonce. Il y a trois types de cas, trois types de cas. La première chose, c'est que sur l'annonce, il y a marqué un chiffre précis. C'est le premier cas. Alors Sachez que quand il y a marqué un chiffre précis sur l'annonce, il y a très très peu de possibilités de négociation. Pourquoi Parce que ça signifie que ce chiffre-là a été validé par la direction administrative et financière. C'est le budget qu'on va vous allouer pendant l'année en cours pour tel poste et il y aura peu de possibilités de vous attribuer plus. Donc assurez-vous, quand vous avez un chiffre précis, de bah, soit qu'il vous satisfasse, tout simplement, le chiffre me satisfait, soit vous éloignez légèrement, mais ça restera autour de ce chiffre-là. Vous éloignez de 3-4 KE grand maximum. Alors, deuxième cas de figure, cette fois-ci, il y a marqué une tranche sur l'annonce, entre euh, 25 et 27 KE, ou alors entre, euh, je dis des bêtises, mais bon, entre 20 et 35 KE, peu importe, la tranche peut être plus ou moins grande. Évidemment, vous l'aurez compris comme le premier cas, plus la tranche est petite, plus ça signifie qu'il y a peu de possibilités de négociation, même si vous pouvez évidemment jongler dans cette tranche, euh, plus la tranche est grande, plus souvent ça va dépendre en fait de votre expérience et de ce que vous voulez, de votre pertinence aussi lors de l'entretien. Voilà. Donc là, il y aura une possibilité, évidemment, de négociation. Assurez-vous qu'au niveau de cette tranche-là, elle vous corresponde à peu près, que vous rentrez dans la tranche, comme ça, vous ne risquez pas de sortir du budget. Troisième cas de figure, qui est le plus complexe, et c'est celui-ci que je vais aborder un peu plus en vous donnant des informations qui vont vous aider, c'est celui où, sur l'annonce, Rien n'est précisé. Il n'y a pas de chiffres. donc vous ne savez absolument pas quel type de salaire, quel montant on pourrait vous donner. Ou alors, on vous note simplement une phrase qui est « Rémunération à négocier selon profil ». Bon, ça ne va pas vous aider davantage et là, c'est le cas le plus difficile puisque... Vous pouvez, en fonction du chiffre que vous allez donner, passer complètement à côté du poste si vous êtes notamment trop haut. Je vais vous dire exactement ce qu'il va falloir dire au recruteur pour qu'il y ait une bonne interaction et pour que vous puissiez rentrer ensuite dans les, des négociations un petit peu plus poussées. Que faire quand il n'y a absolument rien marqué Alors Déjà, avant même l'entretien, la première chose que vous devez faire, c'est aller sur Internet, et regardez, pour le type de poste auquel vous postulez, quels sont les prix du marché. C'est très important. Vous allez trouver énormément d'informations. Attention, au niveau des prix du marché, il va falloir prendre en compte une chose, c'est la taille de l'entreprise. La rémunération est différente en fonction que ce soit une grande entreprise, du CAC 40, ou une petite PME comme on en a beaucoup en France, voire une TPE. Les chiffres ne sont pas les mêmes, évidemment. Donc, regardez les prix du marché à la fois en fonction d'une entreprise et d'une entreprise de taille moyenne ou d'une petite entreprise. Déjà, vous allez avoir un indicatif du type de rémunération qu'on propose pour ce poste. Ça vous donnera une tranche et c'est ce qui va vous permettre d'interréagir lors du recrutement avec, bien entendu, la société, avec le recruteur. Ça, c'est le premier job que vous devez faire de votre côté. La deuxième chose que vous devez faire de votre côté, c'est bien entendu de déterminer ce que vous, vous souhaitez, évidemment en fonction euh, des prix du marché. Il faut que ça corresponde. Vous ne pouvez pas prétendre avoir énormément, si pour tel type de poste, généralement, on ne donne pas ça. Mais il y a une chose que vous ne devez pas faire, si ce n'est pas le même type de poste que vous avez actuellement, donc là, vous vous en changez, évidemment, si ce n'est pas le même type de poste, N'oubliez pas que les prix sont différents. Souvent, on entend en tant que recruteur en entretien « Non, mais je ne veux pas euh, toucher moins qu'avant. Oui, je vous comprends. Moi aussi, je n'aimerais pas toucher moins qu'avant. Mais si vous changez de poste, les prix sont différents. Donc, il va falloir faire un effort pour vous adapter tout en sachant que attention, la rémunération, ce n'est pas uniquement un salaire brut. Il y a beaucoup d'autres avantages à côté. Une fois que ce travail-là est fait, vous arrivez en entretien et donc là, on vous pose la fameuse question quelles sont vos prétentions salariales Alors, voilà quatre pistes, quatre, euh, quatre phrases que vous devez retenir. Notez-le, arrêtez la vidéo si possible pour négocier, rentrer dans les négociations, que vous devez apprendre par cœur et qui vous permettre de les redire au recruteur pour qu'il puisse y avoir une bonne interaction. Bon, la première chose que vous devez dire, c'est J'ai vu que pour tel type de poste, les prix sur le marché étaient de temps à temps. Donc, vous faites une tranche à peu près. Première phrase, à me dire. Deuxième phrase. De mon côté, je souhaite temps. Ou alors, je souhaite au minimum ce montant-là. Ou alors, je suis ouvert entre temps et temps. Au vu de mon expérience, de mes compétences, ça vous pouvez le rajouter. Ensuite, troisième phrase, faites une ouverture. Maintenant, je peux bien entendu m'adapter à votre entreprise. Tout va dépendre des conditions, de ce que, de ce que vous avez en termes d'avantages, etc. Quatrième phrase, justement, quel budget, quel budget prévoyez-vous pour recruter sur ce poste, Donc, sur celui auquel je postule, sur celui pour lequel je suis devant vous. Justement, quel budget prévoyez-vous pour recruter sur ce poste Voilà, ce sont quatre phrases à retenir qui permettent de ne pas vous planter, d'avoir un bon raisonnement, d'être ouvert et de retourner la question au recruteur pour être sûr il vous, il vous apporte une réponse. Alors le recruteur, face à ça, il va vous fournir deux types de réponses. Premier type de réponse, il va rester flou. Il ne va pas vous dire la tranche horaire, il ne va pas vous dire quel budget il a alloué. Il va juste vous dire, hum, bah écoutez, euh, par rapport à ce que vous dites, euh, bon, on monte dans les prix. Très bien, au moins vous savez que vous êtes dans le budget. Super Deuxième type de réponse, il va être direct. Là, il va vous dire, bah, écoutez, nous, on prévoit de recruter quelqu'un de temps à temps. Voilà, On ne peut pas faire plus, on va recruter quelqu'un de temps à temps. Et en fonction de cela, pareil, vous avez une réponse et vous savez que vous rentrez ou pas dans ce qu'il propose. Généralement, vous rentrez dedans puisque vous avez déjà fait des recherches par rapport à ce type de poste. Dans tous les cas de figure, vous êtes gagnant, vous avez créé une interaction. Ça va plaire aux recruteurs et à partir de là, vous allez commencer dans les négociations salariales. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour avoir beaucoup plus de conseils et réussir votre carrière professionnelle puisque c'est mon but. Merci à vous et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.